Coucou tout le monde, c'est Sapien. J'espère que vous allez bien sur la vidéo. Je vais vous montrer, je vais vous proposer, je vais tout vous dire tout simplement de ma création merveilleuse qui est le deck Orca. Alors Orca, c'est une carte euh, qui a été EP, qui a jamais vraiment été, euh, été jouée. Non, c'est pas du tout cette version-là. Euh, ça, c'est vous savez les decks qu'on qu fait pour faire les quêtes. Euh, J'avais une quête où il fallait jouer des effets continus. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc j'ai mis, euh, j'ai tapé effet continu. J'ai mis tous les T1, tous les T2 euh, effets continus que j'avais je sais pas pourquoi j'ai mis rogue euh, parce que j'avais dû taper effet continu et j'ai cliqué sur rogue <rire> et, euh, et ce qui est dingue c'est que j'ai gagné 8 cubes avec ça contre quelqu'un qui n'était pas un bot juste parce qu'il y avait deux lieux qui étaient bloqués et en fait j'ai eu un early super euh, énervé j'ai fait goose sur le troisième lieu et j'ai gagné voilà euh, vous vous en foutez de cette histoire mais j'étais tellement heureux sur ce moment c'est con mais c'est un jeu de cartes et j'ai eu une émotion folle juste parce que en plus j'avais la quête mais on s'en foutait mais c'est pas je sais pas, j'étais heureux parce que je me suis dit, mais le gars, je lui ai, <rire> ai pris 8 cubes, parce que j'ai snap early, parce que je suis un fada, le gars il a snap parce qu'il était chaud, et puis lieu où on peut pas jouer, lieu où on peut pas jouer, moi j'avais mis des trucs, bam bam bam, magnifique. Alors le deck Orca, le deck Orca il est incroyable, euh, Orca c'est quoi C'est pour 6 euh, mana, c'est 11, alors attendez, je fais ça, je sais que vous, enfin euh, c'est pas que vous aimez, c'est que c'est important. Boum Comme ça vous avez euh, le deck dans son euh, entièreté grandissante. Donc Orca pour mana, euh, 11, avant elle était 9 si je ne dis pas de bêtises, et donc avec le plus, plus 5 de puissance elle passait à 14. Maintenant elle est euh, à 16 donc c'est énorme. Pour 6 on a 16 de puissance, on a le Destroyer qui est très gros et en fait euh, bah, ce deck il est très important aussi parce qu'il y a Nebula qui vraiment l'a amélioré, enfin ce genre de deck. Euh, mais c'est vraiment basé sur ça, hein. c'est vraiment basé sur Or euh, Orca et Destroyer, on donc la Nebula chaque tour elle va prendre son plus 2 s'il n'y a pas une carte en face. Donc en gros, l'idée du deck, et j'ai envie de vous dire qu'il y a autant... En fait la base du deck pour moi c'est ça, c'est Destroyer, Orca, Professeur X et Spiderman. C'est les 4 cartes qu'on ne peut pas enlever. Mais en fait... Tout, les 8 autres cartes, on peut les enlever, clairement, clairement, clairement. Euh, L'idée du deck, c'est tout simplement de bloquer une ligne, donc de balancer un maximum de points sur une ligne. Euh, donc j'ai choisi Nebula pour ça, le Star-Lord, ce qui marche très très bien, justement, tous les gardiens. D'ailleurs, vous pouvez mettre Groot. Moi, j'adore Captain America, mais franchement, vous mettez Groot à la place, ça marche bien. Il euh, y a Morph qui est bien aussi, je trouve, dans ce deck, parce que dans la méta actuelle, Morph, c'est vraiment pas mal. Si, si, j'ai bien dit Morph, Morph, c'est ça. J'avais essayé avec Morph. Alors Morph, en plus, c'est rigolo, mais parfois c'est horrible, mais parfois c'est exceptionnel. Donc, euh, à vos risques et périls, euh, si je puis dire. Je trouve même pas ce petit con. Euh, Morph, Morph, Morph. Normalement, c'est pas, euh, c'est pas par ordre alphabétique. Je trouve pas Morph. Ben, en fait, il a, je trouve pas parce qu'il a dû se remplacer. Il a dû se, se dupliquer en une autre carte. C'est pour ça que je le vois pas. Ah, il est là, voilà. Euh, Morph, donc euh, cette carte devient une copie d'une carte de la main de votre adversaire. Donc euh, en général, si l'adversaire il a une belle curve, bah T1, enfin euh, il a déjà joué ses petites créas. Donc vous allez souvent lui choper un T4, 5-6. Donc ça c'est cool. Bref, il euh, y a Armor parce que Armor ça marche bien avec Destroyer. Euh, parce qu'on n'aura pas toujours Orca, parfois on aura Destroyer et la ligne on aura envie de la protéger. Donc Armor pour protéger Nebula aussi. Il y a Daredevil parce qu'il y a le X. Alors Gain Goblin, je l'ai mis dans ce deck parce que euh, c'est pas forcément pour. En fait, je vais pas forcément le mettre. Ça dépend de la curve. Et vous allez voir, sur la même ligne que Nebula et les autres créas, mais parfois, j'ai... Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup travaillé ce deck, hein. franchement j'ai fait une cinquantaine de games. Et en fait le truc c'est que avec mes 16 d'orca ou mes 15 de destroyer, parfois je perdais à 1 ou 2 points près. Et ça m'arrivait plusieurs fois. Donc en fait je trouve que mettre Green Goblin chez l'adversaire sur la ligne où vous allez orca destroyer c'est vachement bien. Mais il faut avoir une belle curve pour cela. Mais voilà, vous avez le Spider-Man que vous allez jouer T5. Donc en gros T5 vous avez bloqué la ligne, soit avec X, soit avec Spider-Man. Alors j'ai choisi Drax et Warpath mais encore une fois vous pouvez mettre un autre T4, genre Rescue. Pourquoi pas, Rescue ça peut très très bien fonctionner aussi. Euh, donc voilà, il y a, y a plein de, de, de changements, vraiment, en fonction de ce que vous aimez, ça c'est hyper, hyper important. Je répète, en gros, la clé, c'est de gagner une seule ligne sur les 5 premiers tours. Donc après, vous pouvez même choisir Bucky Barnes, Carnage, jouer Venom, enfin voyez, vous, c'est votre, enfin comment dire, vous met, jouez la synergie que vous voulez pour gagner une ligne. Et à partir du moment, et voilà, à partir du moment où vous avez la ligne, vous considérez que Destroyer ou Orca vont faire gagner une ligne seule. Bon, J'aurais tendance à vous dire que si vous choisissez en kill pour gagner la deuxième ligne, euh, le destroyer, bon leur cas obligatoire, mais le destroyer en plus, dans ce cas-là, armor par exemple, c'est important de le, de le laisser. Parce que si vous ne mettez pas armor, euh, bah, le problème c'est que vous n'allez pas toujours avoir X, donc parfois vous allez Spider-Man T5 et vous allez destroyer T6, mais vous avez armor au préalable. Enfin voilà, il y a plein de réflexions dans ce deck et ce qui est bien c'est que voilà, je vous propose un produit brut, entre guillemets, euh, qui est extrêmement, extrêmement efficace et je rigole pas. Euh, ah, on va Nebula là, faire comme ça. Donc ouais, vous êtes sur un produit brut qui est vraiment sincèrement très efficace, mais il y a plein d'évolutions à faire en fonction de ce que vous aimez. Clairement, vous pouvez aller à fond dans les gardiens. Euh, Nebula, Star Lord, euh, bah, encore moi je suis allé loin, hein, parce que j'ai mis Drax, mais vous pouvez mettre Groot. Moi j'aime bien Captain America, mais voilà. Par contre, il y a Morph là. Pourquoi il y a Morph dans cette version J'ai pas mis Morph. Bon, c'est pas Morph. C'est trop bizarre ça. Le tracker a pas pris en compte. Bon, c'est pas grave. On sait que le Morph c'est Captain. C'est Green Goblin, pardon. Euh... Oh Waouh Ok. Bah, il va gagner en points. Le Green Goblin au mid. Ouais, mais après, il y a le plus 2 ici. Très emmerdé. Je crois que je vais Captain America au mid. Adagio! Oh, il joue Adagio aussi. C'est un grand homme. Hein. Ça, c'est une certitude. Bon. Euh. Ouais, c'est chiant cette Storm à droite. Goose, c'est pas trop chiant pour nous, par contre Storm, euh, c'est un peu chiant pour nous. Bon, C'était une game bizarre déjà avec les écureuils et tout. Soit il joue là, soit il joue là, ça change rien. Bon en vrai s'il joue au mid, il prend, il prend Professeur X à gauche. Bah, ça change rien, on pourra plus jouer derrière. Euh... Bon la Nebula, elle est cool au mid. Hein. Sachant qu'il peut pas jouer des trucs trop gros. Il décide de bourriner avec Wave et Armor. bah techniquement euh... techniquement j'allais dire que j'ai perdu bah techniquement euh... attendez parce qu'en fait ah il pense qu'il perd quand même à gauche parce que je peux j'ai juste orca à gauche et en fait au mid je pense qu'il peut pas gagner Bah ouais, je pense que j'ai trop au mid c'est con hein mais en fait je pense que j'ai trop au mid bon cette game est bizarre mais après ce qui est très intéressant dans ce jeu D'ailleurs, c'est un peu un débat qu'il y a en ce moment. Il y a certains joueurs qui disent « est-ce qu'il n'y a pas plus de RNG dans ce jeu parce qu'il y a les lieux ?» Et c'est vrai que les lieux font que chaque game est à chaque fois différente, même avec les mêmes cartes. Euh, je... Alors, je ne suis pas certain, comme je suis certain sur le snap agressif, mais on va pas en reparler, je ne suis pas certain qu'il y ait plus ou moins de RNG sur ce jeu que sur un autre. Je sais que c'est un jeu de cartes, donc il y a de la RNG, évidemment. Euh... Après, euh, la RNG, c'est pas ça qui va vous faire gagner. C'est pas ça qui va créer un win rate. La RNG, ça vous fait gagner une game de temps en temps ou perdre une game de temps en temps. Mais le win rate, c'est-à-dire un ensemble de games, un peu sur le long terme, euh, le raft, je, je m'en fous, je crois. Je l'aurais pas de façon. Ça, pour le coup, ma main est vraiment pas très belle. Euh, okay. Ça, pour le coup, je, c'est pas la RNG qui fait gagner, voilà. En tout cas, sur le moyen terme. Hein, quand je dis fait gagner, c'est le moyen terme. Sur le court terme, sur une game, oui. Mais à, à moins que vous fassiez une game par semaine, dans ce cas-là, votre expérience de Marvel Snap sera totalement RNG. Mais en général, si vous faites déjà plus de 10 games par semaine, il euh, n'y a pas de souci. Euh, ok. Alors là, c'est un peu bizarre parce que je pense que j'ai perdu Asgard. Ah mais bon, on s'en fout fait d'avoir perdu Asgard en vrai. Parce que j'ai Professeur X ou ville Oh, Jean. Ok Donc on va lui laisser piocher deux. Enfin on n'a pas vraiment le choix à vrai dire Donc là on a un joli X Soit là soit là Faudrait qu'il arrive à mettre 3 ici et trois là C'est pas évident mais il peut Et derrière il y aura Lorka ou le Destroyer Je pourrais Snap d'ailleurs Juste le fait d'avoir ville, J'aurais du Snap autour d'avant Mais c'est vrai que juste le fait d'avoir c'est Normalement c'est un Snap Ça fait peur à l'adversaire Donc là, il y a quoi Il y a une Nebula et là, il y a un Spider-Man. Oh, c'est intéressant. Bah attendez, si on fait Professeur X ici et Orca à gauche, on gagne, non Votre Donc là, le X, la ligne est gagnée et à gauche, on va mettre un ton. Comment il peut... Même, euh, j'essaye de réfléchir par rapport à... Parce qu'il joue peut-être Azmat, Luke Cage Azmat. Fait... Après, c'est lui qui a l'init. Hein. Mais Luke Cage Azmat, je gagne quand même. Hein. Il me fait... Il décide de snapper. Wow, c'est intéressant. Est-ce qu'il a considéré Luke Cage Azmat Qu'est-ce qu'il a pu considérer oh Aéro Ah ouais, mais Aéro, il prend un Orca sur le visage. Hein. Magneto Ah. Oh. Ah. Oh. Oh on est pas loin Et vous voyez cet Orca Bon Magneto c'est pas mal du tout Mais vous voyez on est quand même à 16 hein. Avec la Nebula et tout On est vraiment pas loin Bon GG C'est une belle game Sacré sacré game Ah c'est intéressant C'est vrai que j'ai pas pensé au Magneto Je me suis dit il peut peut-être aéro, Sachant qu'il a déjà quand même un peu de points à droite C'est l'aéro, ça le fait 11 Franchement aéro, c'est une vraie possibilité ici euh, Sinon j'avais quoi comme mode play Est-ce que j'avais un play plus tricky pourquoi pas, pas. Euh, Est-ce qu'on snap En fait, quand j'ai Nebula T1, ouais, je vais snap. Déjà, c'est chiant pour lui d'aller sur Forge. Euh, Forge, c'est très très chiant. Nous, on s'en moque un peu. Puis on a déjà, en fait, entre guillemets, on a déjà notre main. C'est-à-dire qu'on a notre Professeur X, notre grosse créa, et on a notre curve. Même si on fait euh, Sentinel, Sentinel, et qu'on a la main à chaque fois euh, pleine, bon, en fait, c'est pas dérangeant. Donc voilà, je vais snapper avec Nebula, je vais snapper avec des combinaisons Genre euh, Daredevil, Professeur X, Daredevil, Spider-Man, ça marche bien aussi Bon, Professeur X est meilleur que Spider-Man, parce que Spider-Man il peut quand même jouer des trucs avec Doom, et tout, etc, mais... Bon je pense qu'il va jamais jouer là, donc là c'est quand même euh, beaucoup de points le Star-Lord On a juste pas de curve On a juste... Alors il y a pas mal de T4, donc au début j'avais essayé avec Zabu et finalement je l'ai vite enlevé Ok, bon, on peut gagner sur Xavier. On, en fait, là, on est derrière en termes de curve. Euh, notre deck, c'est un deck de curve, hein, donc on, on doit l'avoir. Après, euh, bon, si le Xavier est très gros, on a tout récupéré. Hein, donc. On a Chavez et il a. Oh waouh, il est mieux que nous. C'est dingue. Hein. Pourtant, on a Chavez. Hein. Euh, ok. Bon, après, on peut se dire, on gagne ici. Alors, on fait Speeder. Bon c'est pas sûr de gagner avec Spider parce que Spider-Man, Polaris, Nightcrawler, z'abou ça peut être un Doom Wave, il peut y avoir un Doom. donc Doom Wave il y a Wave mais il y a Doom surtout. Après il peut y avoir Jeff aussi. Mais c'est un risque. Là après je joue un seul cube donc euh, je pense que je prends ce risque. Il y a Korg, donc il y a du Dark Oak, il y a du Spider-Morales Spider et un Spider-Man, ok. Donc, euh, Jeff nous bat mais il joue Nightcrawler donc je pense pas qu'il est Nightcrawler plus Jeff. En général c'est soit l'un soit l'autre, si on n'a pas Jeff on met Nightcrawler c'est tout aussi bien. Euh, donc je pense pas qu'il est les deux. Euh... Ah merde, je pensais que j'étais T5, pardon. Mais ça va en vrai. On va Drax ici. Mais en vrai ça va. My bad, my bad. Je pensais qu'on était T5. Alors on a des points là. On est devant en termes de points. On n'est pas large devant. Je pense que je peux orca au mid. Après il a trois cartes en main. Oh, mais ça me va Orcaomid je crois. C'est bourrin mais si snap on se barre. Hein. On est quand même. Euh... Ah, après il y a un play avec Daredevil Warpass qui est très gros. En vrai Daredevil Warpass ce serait le play. Hein. Là j'ai envie mid parce que je suis gourmand mais je pense que c'est Warpass à gauche, Daredevil à droite. On va voir. Bon, il décide d'abandonner donc on a, on a gagné normalement. Ouais. À moins que euh, la salle des dangers soit contre nous mais. Wow, pas de chance. Ok. Et vous voyez, le play était bon. Parfois, il faut tenter. C'est vrai qu'on a. On, là, on peut se dire, ouais, on est derrière parce que lui, il peut faire plein de choses. Mais en vrai, euh, souvent, il n'y a pas non plus beaucoup de magie. Et quand on se dit, on est derrière, l'adversaire, très souvent aussi, hein, il va se dire, on est derrière. Euh, moi, j'en ai fait l'expérience avec des games où j'étais un peu en Discord avec la personne. Ou alors, on discutait en chat et je disais, ah putain, là, je suis derrière. Et lui il disait, bah, je suis derrière aussi. Donc en fait il faut faire attention, c'est un peu comme au poker, on a l'impression d'avoir une mauvaise main et en fait l'adversaire il peut avoir aussi mathématiquement une plus mauvaise main. Donc euh... c'est pour ça que là 1-2 je le tente, mais c'est vrai que si on doit si le, la, la mise est plus grosse peut-être pas. Là c'est intéressant pour nous parce qu'on va Nebula au centre. En fait à là l'adversaire il y va pas en général. Enfin nous en tout cas à là on le gagne. On a du Warpass, on a du Captain America, on a que des cartes qui font beaucoup de points. Donc, euh, Nebula sur Ala, c'est juste génial. C'est pour ça que c'est un snap ici. Donc, là, on va jouer Adagio. Après, euh, on peut Armor. Hein, franchement, on va Armor. De hein. toute façon, on a beaucoup de points d'avance. On a un point d'avance, mais bon. Avec Armor plus Warpass. Ah, quoique, je suis con, je fais Armor sur Ala. Donc, il va pouvoir jouer. De... Oh, en vrai, ça change rien, techniquement. Electro dans la mimine, ouais en vrai ça change rien. C'est quand même une connerie. <rire> ah le problème c'est que si je prends un killmonger, je suis quand même emmerdé sur T3. C'est quand même une carte qui est pas mal jouée. Donc là on va Warpass ici. Ouais, ce sera ça le play. Hein. On va Warpass euh, sur Allah. On ensuite on fera Spider-Man sur Ala, Donc on gagnera la ligne. Et ensuite on fera Destroyer sur Clintar. Ça me paraît pas mal. Mais clairement, ce deck-là, il, il est pas jouable. Je pense que si on repasse avec l'ancienne Orca. Euh, c'est con parce que c'est juste... En fait, la carte, elle, elle paraissait tellement nulle parce qu'elle n'a jamais été jouée. Mais en fait, elle était intéressante. C'est juste que c'était pour 6, 9 points. Et la condition n'est pas tout le temps réalisée. Le, là, l'avantage, c'est que c'est 11 points. Donc déjà, même si l'effet... Oh, waouh en vrai... C'est euh, un peu chiant. C'est pas grave, mais c'est un peu chiant. Bah, si on fait Spider-Man là, c'est bien aussi, non En fait, le... Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il peut aller sur Barre de Luc Parce que là, en fait, il va Galactus à droite. Ah non, il va... Vous croyez qu'il va Galactus euh, au mid ah, J'avoue, Alors no notre deck il est à 100% Enfin pas 100% parce que ouais, là on vient de perdre Mais on est à 95% contre Galactus On a Professeur X plus euh... Mais là pour le coup on va perdre ouais. Là pour le coup on va perdre Mais euh Ouais j'ai pas pensé à l'Hop Goblin Après Electro pour moi c'est plus Sandman Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de Galactus maintenant Que de Sandman je crois qu'on est vraiment On a passé hein, indéniablement On a, on a passé la, la, la méta Electro Et là on est vraiment Je dirais pas dans une méta euh, Galactus mais euh... Ouais ah, Electro Sandman j'entends. Mais euh... et Galactus reste un deck très populaire dans le jeu. C'est.. Bah, voilà. Insulter le Galactus, mais c'est facile à jouer et puis ça gagne. Euh... Ma main est bien quand même. Une curve c'est snap. Donc c'est soit Nebula carte clé, soit Professeur X d'Ardeville, ou Spider-Man Daredevil, soit une curve. Là j'ai ma curve. Avec la Daggio. Donc j'ai T2, T3, T4. Donc là, je vais Armor sur Nova. Ça nous met bien. Ah. Je sais pas. Oh, ah, super. Surtout s'il joue Nova, c'est que c'est peut-être un Bucky Barnes. Donc là, il va Bucky à gauche. Ah non. Ah, c'est un contrôle. Ok. Bon, Nova reste bien sur le. Ici. Le match-up reste bon. Professeur X et Spider-Man, c'est très fort contre les decks contrôle. Donc là, on va euh, Adagio. Ici. Après avec Nebula il y a un truc qui est rigolo c'est le Punisher aussi. Franchement Punisher il euh, y a Captain Dadio, mais Punisher ça marche très bien aussi. Ouais le Killmonger super. Donc là on va... Euh... Moi je pense qu'il va pas aller goûter tout de suite. Bon, en vrai techniquement euh, je peux faire Drax ici. Voir passe ici. On va voir. On va... Il y a la Scarlet. Ça change pas BZF. Ok, pas de reveal. Euh... Si on fait ça, je pense qu'il va jouer à droite moi. En général, ta Serra, tu la joues pas sur la ligne où il y a le Bishop d'expérience. Donc je pense que j'ai presque envie de prof... C'est un peu bizarre, mais j'ai envie de Profix au mid. Pour bon, moi, il fera pas Serra au mid. Et en fait, au mid, j'ai quand même 12. Donc vous voyez, il Serra, mais il peut jouer que 3 créa. Donc dans tous les cas, le Bishop, au mieux, il est à... Bah, en fait, là, j'ai gagné. Pourtant, il a fait une sortie exceptionnelle. Hein. Enfin, Bishop, Serra, euh, quant à ça, en général, tu snaps. Et là, on fait, on fait Orca et c'est bon. Bon, ça demande de la réflexion, mais voilà, les Galactus, j'aimerais bien rejouer contre Galactus, pour vous montrer quand même. Euh, excellent, excellent match-up. D'ailleurs, c'est ma, ma faute, hein, j'aurais pu gagner contre les Galactus, j'aurais dû me concentrer et me dire s'il y, y a un Electro, c'est qu'il y a un Gala, donc je ne vais pas me bloquer la ligne. Mais c'est vrai que cet Hop Gobelin, il était quand même plutôt bien joué de la part de mon adversaire, il faut reconnaître. Et voilà, tous les decks comme ça qui, qui sont dépendants des lieux, vous êtes trop bien quoi. Un T2, j'allais dire, je snap. Voilà. Bon, même si Krakoa c'est un peu relou, mais. On a quand même une courbe de mana, il a pas eu de T1. Donc on enchaîne bien. T3, T4, T5, le destroyer. Enfin, destroyer. Non, pas destroyer, mais. À part si on trouve Armor ou Professeur X. Et là Non, ce sera ça. Wow. Euh, c'est quoi c'est Spider Spiderman Voilà c'est Krakoa D'ailleurs la question c'est est-ce que le Krakoa il considère le Daredevil C'est à dire que est-ce que parce que notre Krakoa c'est full random Mais est-ce que le Krakoa il va quand même réfléchir Bah ben, il a réfléchi, vous voyez il a mis Spiderman au mid alors je sais même pas s'il a fait exprès Non c'est un peu con en vrai de mettre Spiderman au mid Bref, il l'a fait, il l'a fait. Par contre, il va se mettre. Ah non, mais remarquez, j'ai mon Green Goblin. Enfin, il faut pas qu'il y ait Destroyer. Mais si c'est Orca, c'est gagné. Et si c'est Captain America, ça devrait être gagné aussi. J'aime beaucoup d'avance. Donc là, je peux perdre sur euh, Destroyer. J'ai bon, une chance sur 3. Ah non, il y a... Euh... Non. Ça suffit pas, parce que son Docteur Octopus, il a été boosté. Il fallait Orca. Donc là, on est sur le dernier tour. Euh... Bah, j'ai perdu, je pense. <rire> je pense que là, j'ai perdu. Ouais, dommage. Ce Krakoa là qui nous, met le... qui nous met dedans. En tout cas, le Krakoa était super intelligent parce qu'il y a eu Shuri et il a joué Octopus derrière. Il peut jouer ailleurs. Hein. C'était con, mais. À, à moins que Krakoa soit intelligent et qu'il joue en fonction. Mais là, je pense qu'il a juste chaté sa chourie euh, Octopus. Hein. Donc là, on snap, on a une super main, quel que soit le lieu, on s'en fout. Ouais, là, on a une très belle main. Nebula, Armor, euh, Captain America en général, ça fait gagner la ligne. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de gagner la ligne sur les premiers tours. J'ai essayé plein plein de combinaisons. Vraiment plusieurs combinaisons. Et je trouve que la meilleure, c'est vraiment, euh, vraiment ça, quoi. Parce qu'il faut aussi que ça puisse comboter avec le, les, les cartes derrière. Et voilà. Mais il y a, a d'autres choses à faire, on peut jouer des... Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait jouer en termes de points. Des trucs qui font des points, genre des lézards, enchantresse, il faut une marie, des conneries comme ça. Genre Sauron, ouais mais Sauron ça, ça pète Orca et tout. Ouais, là, euh, plan des rêves, bon. après le problème c'est qu'il y a plan des rêves donc... Euh, ouais la Gambit fait rien. Super. Après il défaut sa main par rapport à plan des rêves. mais c'est pas si grave. Est-ce qu'il va jouer. Je pense qu'il va peut-être jouer à droite. par un enfin, Drax. À droite. Ouais, dommage, hein. On va lui donner un... des, des belles cartes, hein. Giganto qui saute. Bon, on qu'est Magneto. Bon, au moins, il pourra pas nouer là le visage. Green Goblin. Euh, Green Goblin sur égout. Et euh, Star Lord à droite. Bon, en vrai, on est quand même pas mal, hein. On est devant à gauche, on est devant à droite, et on est pas très loin au centre. On lui donne euh, Destroyer à 17, mais qui fait rien d'autre, et il nous donne un X. <rire> c'est sérieux Ah non, on a pioché notre X, il, lui a don... il nous a donné 0 cartes et on a pioché le X. Oh non, c'est le pire. Euh, on a combien d'avance On a 9 à gauche. Je pense que j'ai perdu, moi. Oh, c'est quand même pas de pot. Hein. Oh bah là, on a vraiment perdu sur ce draw. Oh, c'est frustrant. Warpass, Warpass c'était OK. On faisait Warpass au mid. Ouais, game bizarre. On va faire pas encore parce qu'en vrai, euh, il est quand même vraiment derrière et il pourrait qu'il qu concede également. Je, je sais pas trop s'il va jouer ici. Il nous donne zéro carte, mais on est sur un, un top deck. donc euh... Je pense qu'à sa place, il est censé jouer, mais pas forcément. Il a le droit d'avoir peur, clairement. Pas ouais, dommage le lieu là, un peu chiant, surtout que lui il jouait vraiment le bon deck pour ça parce que c'était full défausse, en mode euh, c'est le deck là hein. en fait il doit juste top là là sur tour 6, c'est vraiment full RNG. Hein. C'est d'ailleurs pas un très bon deck, c'est un deck enfin, euh, moi j'aime bien avec euh, Agatha, je trouve qu'Agatha, Agatha c'est un bon deck parce que t'as une carte de plus, mais sans Agatha je trouve ça pas très très fort comme paquet. Bon la sortie est un peu lente, après la voûte c'est bien pour nous c'est un lieu qui est forcément bloqué au tour 5. Donc il n'y a même pas besoin de X ou de machin. Donc normalement c'est quand même un lieu qu'on est censé gagner. On a vraiment un deck qui est extrêmement extrêmement efficace sur le... les 4 premiers tours. En fait, très efficace sur les 4. Le tour 5 on le bloque. Et le tour 6, on a les deux meilleurs tours 6 du jeu en termes de points. Ouais, J'aime bien Nebula d'Ardeville ici. Il joue Sentinel Bishop, ça veut dire qu'il a... Euh, je pense que son enchantress, il va la jouer maintenant à gauche. Sur la voûte. Parce qu'en fait, je vois pas pourquoi il jouerait Serra sur la voûte. Ah non. Wow, il prend un risque là par contre. Ouais. Ok. Ah. Il a vraiment risqué là. Euh, J'aime pas son play, hein. c'était vraiment greedy. Ok. Donc là, on va voir ce qu'il fait. Euh, je pense qu'on va snapper. Le, en fait, juste d'Ardeville, c'est un snap. En général. Hein. Le fait d'avoir un effet de vision... Vous pouvez snapper et souvent ça va faire fuir l'adversaire. Après c'est quand même mieux d'avoir le X, d'avoir vraiment quelque chose, la, la carte que vous êtes censé avoir. Mais, Et ça peut être intéressant si vous n'êtes pas très bien, vous faites ce bluff snap et je pense contre un joueur compétent ça va fonctionner. Donc voilà, moi en tout cas je passe euh, infini avec ça. En fait, j'ai deux comptes. Euh, j'ai un compte A et un compte B. Et, euh... et j'essaye de... Ah non, je suis con, c'est sur ce compte-là. Je passe une fine avec quoi Ah oui, avec le Thor. Sur le deuxième... Avec le premier compte, je joue ça. Euh, bah Après, j'alterne, mais en général, je... je vais essayer de... Hors stream, en tout cas, faire mes missions. Et donc, quand tu fais tes missions, tu montes. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer quand même de... À moins que je trouve un autre deck qui me plaise énormément, mais j'aime trop ce deck-là. Et les autres decks, je les ai vraiment trop tryhard par rapport au tournoi. Mais voilà, je vais essayer de passer Infini avec ça. Euh, et ça monte plutôt pas mal pour le coup. Et je vais essayer de passer euh, Infini. Bon, en vrai, peut-être que je changerai sur le deuxième compte. Mais pour le moment, je joue euh, Thor. Thor Jane et je trouve que c'est super bien. Super bien. Euh, bon, bah, Professeur X. Ici. Bah là, en vrai. Donc la ligne du mid est gagnée, et la ligne de droite j'ai 16. Sachant que c'est lui qui a l'initiative donc je prends pas de Shang-Chi. La question c'est est-ce qu'il peut me battre Je ne pense pas. 16 c'est quand même énorme hein. Sachant que lui c'est un deck qui va jouer euh... Ah je suis en train de me demander comment ça marche avec Azmat, Luke... avec euh, Azmat le cage. Est-ce que ça proc les raptors Est-ce que ça chope le... les cartes sous le X Possible que oui hein. Mais oui, euh, là ses points il le fait avec Hitmonkey à la fin. Donc euh, le Hitmonkey va être que 4 parce qu'il peut jouer que 2 créa Donc le mieux qu'il puisse faire c'est genre Hitmonkey Magneto ça fait 8 8 plus euh, Sentinelle ça fait 11 11 plus 3 14 Et nous on est à 16 donc vous voyez On fait 16 contre 14 et on gagne au mid Mais il va jouer ici hein. je pense que je vais gagner 4 hein. Ah peut-être qu'avec lézard il peut gagner Écoutez oh wow. Alors là ça chatte hein Bah écoutez il va gagner, bon là j'avoue que ça chatte hein. L'Enchantress, le Lézard et le Killmonger c'est mais GG Pour le coup c'est vraiment la seule combinaison Qui pouvait me battre Très souvent il va y avoir du Ouais là j'avoue que ouais, encha... ouais Le hub d'Enchantress à, à Kari hein. ouais, J'avoue que je vais pas perdre souvent ici hein. D'ailleurs je vous ai dit hein, on va gagner Donc euh... là je vais vraiment vraiment vraiment pas perdre souvent Genre 10% du temps peut-être Le problème c'est que le Lézard C'est une carte à top de Si Normalement tu la joues avant ou alors tu la top sur 6 et tu dis ah cool j'ai les 5 points. C'est un peu frustrant cette partie. Je peux pas forcément snap, même si j'ai déjà un de mes tons en main, enfin mes deux tons en main. Ah, bon ça ça va. je snap pas là vu que j'ai une curve. Je pense que si les loops sont deux je snap. Bon on va aller en face de Nebula. Hein. Ah. Oh, snap. Moi je pense qu'il va aller au mid Moi je vais aller à gauche Avec Starlord, Warpass, X Et je pense que je gagnerai le Strange Et ensuite je ferai Orca au mid Et je pense que ça devrait suffire Ça devrait être bon bah, J'ai un gameplay comme ça C'est pour ça que là je snap sur la curve euh, En fait c'est un deck Avec un vrai plan de jeu très, euh, très, euh, très pur quoi Très brut Et donc vraiment je snap sur le plan de jeu Sur la vision que j'ai de mon plan de jeu donc voyez ouais, là je fais le Warpass. Donc là en termes de points on est vraiment pas mal. Et ensuite on fera le X. Sans visibilité mais je pense que ça peut être ok. Je, je le crois vraiment euh, capable de rejouer au mid. On va voir. Ok Rock Slide. Ah, donc Rock Slide peut faire un peu peur. Parce qu'il peut y avoir du Dark Oak. Ou alors on... le problème c'est que... on fait Spider-Man là. Est-ce qu'il n'y a pas un play où on fait Spider-Man là et si nos cartes elles vont sur Sanctum, on gagne. Je crois que c'est plus safe. Après euh, ouais, dans son deck il a pas de Doom normalement. Je pense que c'est plus safe parce que j'ai l'impression qu'il va faire beaucoup de points sur ce tour. Ouais, ouais. ouais. ouais il, il aurait fait euh, ouais, ça aurait fait égalité donc vous voyez c'était pas forcément bien. Donc là ça shuffle. Bon là il y a une part de hasard évidemment. Ok. Donc au mid euh, Ouais wow, on perd au mid Pas de pot Ok bah bon, on a perdu euh... Je réflexionne hein mais Il peut pas jouer Sauf qu'il gagne à droite Oh waouh pas de pot hein. Ouais gg gg C'est un, un snap intéressant là Et je... Là, les, les, mes win conditions c'est Doom. Donc sur Doom, je gagne. Mais à part Doom. est euh de voir, mais à part Doom, c'est chaud. Hein. À part Doom, c'est un peu chaud. Ouais, pas évident là. Il y, y a des spots pas évidents. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, j'ai fait, fait plus de 50 games. J'ai un bon win rate avec. J'ai un bon average cube. Euh, là je vais snap Donc Moi je trouve que c'est un très bon deck Après voilà, euh, je, je vous invite à ne pas trop vous fier à cette session Où finalement j'ai plus perdu que gagné Mais je vous invite à me faire confiance à essayer le deck Après voilà, vous faites vos 10 games Si au bout de 10 games vous n'êtes pas très à l'aise avec le deck Ou alors vous, vous, ça ne vous plaît pas euh, bah vous, vous, passez, euh, vous, vous changez de deck Mais je pense vraiment que ça peut intéresser plein de monde euh, Typiquement le deck gardien de la galaxie Que j'ai proposé il y a quelques jours c'était un deck qui était intéressant, avec un win rate correct, avec un, un average cube correct. C'était un deck un peu fun, parce qu'on jouait tous les gardiens de la galaxie dedans. Donc là, vous voyez, on fait le play où on fait le Green Goblin ici. Et comme ça, on fera Drax, Professeur X, donc on gagnera ici. Et, et au mid, on fera Orca ou machin, et on gagnera. Parce qu'on aura le Green Goblin qui sera le malus, chez l'adversaire. Euh, et donc oui, sur le deck Gardien de la Galaxie, j'ai eu énormément de retours, mais vraiment incroyable de gens qui m'ont dit, putain, mais je suis passé je à passer infinie. Euh, grâce au deck, je suis passé infini, j'ai un super ratio et tout, et, euh, et comme quoi, parfois, vraiment, moi, je propose certains decks et je me dis « Tiens, ce deck est pété », et les gens, ils disent « Ah non, j'ai perdu avec, euh, j'aime pas trop ». Et parfois, je propose des decks qui sont plus du côté fun que du côté méga euh, tryhard, et finalement, en fait, ce sont des decks qui… Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est que tous les decks font gagner, il faut juste savoir pourquoi on le joue, et connaître les match ups etc., savoir abandonner au bon moment, tout ça, tout ça. Mais ouais, le deck gardien de la galaxie que j'ai proposé il y a quelques jours, j'avoue, euh, j'ai été extrêmement surpris du retour des, de, de, de vous, hein, de vos retours sur, sur la puissance du deck. quoi. Donc là, on va bloquer ici. En vrai, on pourrait bloquer là, Scorp hein. Je crois que j'ai fait une connerie. Hein. Enfin, je crois que j'ai fait une connerie. Après, il ne peut plus jouer au mid hein, il a plus qu'une place. Donc logiquement, ça devrait quand même être bon. Ah, je crois que j'aurais dû bloquer Oscorp quand même. En vrai, je crains pas le Chang-Chi. C'est-à-dire que je fais Destroyer au mid et à la fin, je pourrais Warpass Starlord. Dans tous les cas. Euh... À moins qu'il y ait une Valkyrie ou une connerie, mais. Ok, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Pas grand-chose en gros. Jamais s'il y a un Gambit, je préfère jouer des cartes. C'est vraiment le seul truc euh, qui pourrait me faire perdre dans l'absolu. Est-ce que j'en je, euh, je, fais une petite dernière Allez. Une last, une last, une last. Mais ouais, vraiment, essayez le deck avec vos, les combinaisons que vous aimez. Le plan de jeu est simple. On bloque une ligne et à la fin, Destroyer Orca. Euh, C'est perfectible. Hein je, je pense que il y a vraiment des... On peut y avoir des meilleures idées que ce que j'ai eu. Euh, même si j'ai beaucoup bossé sur le deck euh, Il peut clairement y avoir des meilleures idées Donc franchement si vous pensez Que vous avez une meilleure idée Ne vous dites pas bah ben non mais fichu il est meilleur Il joue plus euh, euh, Mon idée elle sera moins bonne Franchement aussi bien Votre idée sera, sera meilleure mort ici C'est un peu bizarre mais Morag C'est bien pour nous Morag En fait on va bloquer à gauche Ouais ça va être emmerdant pour lui hein. Il aura pas beaucoup de lieu pour En fait faudrait il faudra qu'il joue au mid Puis sur Morag Ou à gauche Puis sur Morag Déjà son Angel Alors déjà je devrais snap Vous voyez euh, Mauvais timing là Je dois snap En fait Morag Angel Je dois snap Bon j'en fais une dernière Là c'est le fameux snap opportuniste Mais vous voyez j'ai joué avant Donc c'est une connerie Enfin j'ai Cliqué sur fin de tour avant Donc c'est une connerie. Il y a Iron Lad qui va bientôt sortir. Est-ce que ce deck il fonctionne avec Iron Lad Bah il y a Destroyer, c'est un peu risqué quand même. On va Snap pour la dernière. Oh, Déjà il y a Xav. En général il est pas trop mal pour nous. Enfin pour l'adversaire aussi mais... En fait j'ai... Euh, je me dis peut-être qu'en jouant... Blocage de ligne avec Viper et tout, peut-être que. Mais bon. Là, c'est quand même que des cartes qui font des points. Euh, ok, super, ça armor sur Hood. Comme ça, il peut pas euh, Carnage ou machin. Là, il va peut-être Bucky. Euh, Carnage, super. Donc là, c'est un snap opportuniste. On a déjà snap parce que c'était la dernière, mais en vrai, si on était sérieux, on n'aurait pas snap. Et là, on aurait snap par contre. Euh... J'ai Green Goblin sur son écrochat. En fait, la ligne du mid, elle est gagnée. Là, le Nécrochat, il va prendre un moins 5. Donc, euh, il est vraiment pas bien. Donc, même Orca, euh, ça fera easy win. Et en fait, au mid... Euh... En fait, je vais ignorer Xav, je pense. À moins que... Enfin, on verra. Mais Après, on peut perdre, quand même. Hein. C'est ça qui est fou. Hein. C'est que là, euh, le gars, il a Magneto et moi, j'ai feu follé. Slide c'est très fort. Waouh, c'est rare, ça. Et de même, c'est hyper rare. Ouais. Euh, je suis pas sûr qu'il joue au mid. Je pense qu'il va jouer à gauche. On va euh, Star Lord à gauche, Lord de au mid. sa place, je me bloque pas. Je pense que je vais faire ça. Ouais, toujours. Et bon, c'est pas évident ça parce que quand vous êtes pas sous Nebula, vous avez pas trop d'infos. Donc euh, c'est plus par rapport. Mettez-vous dans la tête de l'adversaire avec la texture qu'il a. Et vous dites, bon, à sa place, je fais quoi voilà il a rien fait. <rire> Logiquement, s'il jouait, c'était plutôt à gauche. Après, sur Necrocha, c'était jouable. Hein. Bon. En fait, on est devant, même si on est derrière. On est devant dans le sens où là, il a plus qu'un slot pour jouer. Et nous, on a deux slots. Ça, c'est quand même hyper important. C'est ça qui fait pour moi l'avance. Il y a la Serra. On va Drax à gauche. Ah dommage Bah là le problème c'est que je peux jouer qu'un truc Je me dis est-ce qu'à droite il va jouer Il est déjà à moins 5 En vrai je vais quand même souvent perdre cette game J'aurais aimé piocher un petit truc Genre un T3 Je faisais double T3 Et je pense que je vais juste orca Au mid Ouais j'ai sûrement perdu Bon Nice ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il a mis le Hitmonkey à droite donc à droite ça veut dire qu'il gagne ici la ligne donc il a bourriné à droite il euh, y a un Mystério. allez ah, GG. Ah ça c'est joué au vrai Mysterio si le vrai est au mid j'ai gagné si je mets Orca à droite j'ai gagné euh, non pas Orca à droite j'ai gagné euh, non Orca à droite je gagne pas donc c'est Orca à gauche non c'est euh, c'est son Mystério. ou alors c'est petites créa. bon ça se joue pas à grand chose en tout cas voilà n'hésitez pas foncez avec le deck, euh, et puis vous allez voir, franchement c'est délicieux et, et ça monte bien le, le, le classement. Merci à tous, si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous embrasse fort et je vous dis euh, à très bientôt. Ah oui, euh, vous avez le lien Stand Gaming si vous voulez gagner un jeu gratos, il y a un lien dans la description et les commentaires de la vidéo, vous cliquez, ça vous emmène sur... Euh, le lien instant gaming vous avez juste à cliquer sur participer vous pouvez gagner un jeu gratuitement donc voilà ça vous prend 5 secondes faites le et vous avez les, euh, les réductions en, euh, pour le mois de mai avec Oli Energy euh, soit boisson énergisante soit Ice vous avez euh, 10 euros de réduction avec, euh, non 5 euros de réduction avec le code fichou 5 ou 10 de réduction avec le code fichou euh, pareil il y a le petit lien si vous voulez découvrir une boisson euh, voilà moi si je vous propose ce produit c'est que je l'ai testé et approuvé donc n'hésitez pas à très bientôt ciao ciao tout le monde